Aujourd'hui le 13 décembre 2022, les forces armées de la Fédération de Russie poursuivent son opération militaire spéciale en Ukraine. Dans la direction de Kupiansk, l'artillerie russe a infligé des dégâts de feu au lieu d'accumulation vers l'opposition des forces armées ukrainiennes, ainsi qu'à des mercenaires étrangers. Plus de 40 militaires et militants ukrainiens, deux véhicules blindés de combat et quatre véhicules ont été détruits. La direction Kranolimansky, les contre-attaques de trois groupes d'assaut des forces armées ukrainiennes depuis les zones des colonies d'Otarni de et Yampolovka de la République Populaire de Donetsk ont été réprimées par des tirs d'artillerie et des systèmes de lance-flammes lourds. Les pertes de l'ennemi se sont élevées à plus de 50 soldats ukrainiens tués et blessés, deux véhicules de combat d'infanterie, une voiture blindée et trois camionnettes. Direction de Donetsk, poursuivant les opérations offensives, les troupes russes ont repoussé trois contre-attaques ennemies dans la journée. À la suite de dégâts causés par le feu, plus de 30 militaires ukrainiens, 4 véhicules de combat blindés et 3 camionnettes ont été détruits. La direction izno donetsk à la suite d'un engagement de tir complexe, une tentative a été contrecarrée pour déplacer une compagnie d'infanterie motorisée des forces armées ukrainiennes de la zone initiale pour une contre-attaque en direction de la colonie de Pavlovka du Donetsk République Populaire. Les pertes ennemies se sont élevées à 50 militaires ukrainiens tués et blessés, 3 véhicules de combat blindés et 3 camionnettes. Opérationnel et tactique les forces de missiles et l'artillerie ont frappé cette poste de commandement dans les zones des colonies de Kislovka, Krakmalnoa, Brestovua, Monachinovka, région de Kharkiv, Georgievka, Vodianois, République Populaire de Donetsk et zeltaya région de Zaporozie. En outre, 86 unités d'artillerie en position de tir ont été vaincues, ainsi que des effectifs et du matériel militaire dans 172 districts. Dépôt de munitions des forces armées ukrainiennes a été détruit près du village de Konstantinovka dans la République populaire de Donetsk. La zone de la colonie de Krasny-Liman de la République populaire de Donetsk, à la suite d'une attaque des forces aérospatiales russes, une batterie de systèmes de lance-roquettes multiples des forces armées ukrainiennes a été détruite. Cours de la journée, des systèmes de défense aérienne ont abattu de véhicules aériens sans pilote dans les zones des colonies de Zitlovka et Kremnaya de la République populaire de Lugansk. En outre, deux roquettes du système de lance-roquettes multiples IMAR ont été interceptées dans la zone de la colonie de Pervomesk en République populaire de Lougansk et un missile anti radar Dans la zone de la colonie de Makarovka dans la région de Kherson. Total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits. 343 avions, 183 hélicoptères, 2655 véhicules aériens sans pilote, 396 systèmes de missiles antiaériens, aériens 7087 chars et autres véhicules blindés de combat. 930 véhicules de combat à lancement multiples systèmes de roquettes, 3684 canons et mortiers d'artillerie de campagne, ainsi que 7582 unités de véhicules militaires spéciaux.